Bonjour, je m'appelle Najwa, je suis psychologue et en même temps, euh, je suis artiste. Euh, je travaille sur les sujets des inégalités sociales, euh, que ce soit à travers euh, les mots, le théâtre, le corps, et puis la photographie. Euh, J'ai participé euh, à Houdoud, Frontières, euh, donc c'est une initiative de, euh, qui, qui, qui, qui est du coup euh, faite par... Euh, euh, des chercheurs et justement des artistes. Euh, Qu'est-ce que cette euh, expérience m'a euh, euh, donné ou euh, m'a transmise comme euh, comme renseignement euh, C'est il euh, y avait beaucoup de rencontres. Euh, ça m'a euh, ça m'a euh, appris aussi euh, tout ce qui est euh, euh, comment. Euh, travailler un projet et à partir de, de la rencontre, à travers euh, aussi, à partir du hasard, euh, et comment euh, écouter l'autre dans ses propositions, et puis co-construire euh, ensemble euh, un projet, un projet qui euh, relie justement la recherche et la création euh, pour une action euh, citoyenne. Euh, donc euh, donc voilà, je sais pas quoi dire en plus. <rire>